C'est compliqué, hein. c'est compliqué, euh, je suis en train de regarder les travaux qui sont déductibles ou pas déductibles quand on fait un calcul de plus-value immobilière, donc on va voir ça dans le détail parce que c'est pas si simple que ça. Bienvenue dans cette vidéo. Alors oui, on va voir le détail des travaux qui sont déductibles quand tu fais une plus-value immobilière, quand tu revends un bien immobilier. Je t'avais fait une vidéo précédemment sur le calcul de la plus-value. Si tu ne l'as pas encore vue, ben tu cliques ici, tu l'as en fiche ou sinon tu l'auras aussi à la fin de cette vidéo. Alors, calcul de la plus-value immobilière, j'ai pris des notes parce que il euh, bah, y a des éléments qu'il ne faut pas oublier et qui ne sont pas si simples que ça. Et ça, c'est quelque chose qui est régi par le euh, Code général des impôts. Alors, on pense que euh, bah, pour la plus-value, c'est simple. Euh, tu, fais, euh, ton, tu achètes ton bien, tu fais des travaux, tu déduis les travaux et ça va te permettre euh, bah, d'embédir ton bien et ça va diminuer euh, ton imposition sur la plus-value. Hein, si on met des chiffres en face, tu achètes un bien 100 000 euros, tu fais 50 000 euros, ton prix de revient est de 150 000 euros, tu revends 200 000, donc tu as gagné 50 000. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça parce que tous les travaux ne sont pas pris en compte. Alors, que nous disent les textes euh, officiellement Les dépenses qui sont prises en compte dans les calculs de la plus-value vont être les dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration. Mais l'amélioration, ça ne veut pas dire décoration. Donc en gros, ça veut dire que si tu construis, tu vas pouvoir déduire le montant de ta construction. Si tu reconstruis, donc tu casses tout dans un appartement par exemple, tu remontes les cloisons, etc., tu recloisonnes différemment, c'est de la reconstruction. Si tu agrandis ton bien, donc euh, c'est une partie de construction, donc tu agrandis, tu fais une chambre supplémentaire, tu, tu, tu agrandis un garage, tu transformes en surface habitable, ça va être de l'agrandissement. Ou si tu l'améliores, mais amélioration c'est pas en faisant de la déco amélioration ça va être de l'amélioration thermique par exemple ou de l'amélioration vraiment au niveau du confort si tu achètes un vieil appartement dans lequel il euh, n'y a pas de toilettes euh, que les toilettes sont sur le palier que tu les mets à l'intérieur ça fait partie de l'amélioration si tu changes les fenêtres pour passer tes fenêtres en double vitrage c'est de l'amélioration thermique si tu mets euh, un chauffage basse consommation, ou si tu changes la, la chaudière, c'est aussi de l'amélioration euh, thermique, c'est de l'amélioration euh, énergétique. Donc ça, ça va rentrer en ligne de compte. Par contre, il y a des éléments qui sont assez subjectifs. Ça va être par exemple la climatisation. Si tu installes une clim dans un appartement qui est à Marseille, on va juger que c'est de l'amélioration. Alors que si tu installes une clim dans un appartement qui est à Lille, dans un département, dans une région où il fait plus froid, eh ben, on va considérer que c'est du confort, mais que ce n'est pas particulièrement une amélioration. Donc, tu vois, c'est un petit peu subjectif, ça peut laisser à l'appréciation de l'administration. Donc, c'est ça qui peut être un petit peu compliqué. Maintenant, il euh, y a un point important, c'est les petites lignes qui sont dans le texte et surtout, je te donnerai euh, une astuce à la fin euh, qui est souvent négligée et que... Bah, même les notaires n'y pensent pas du tout. Euh, moi, j'ai eu le cas où c'est moi qui ai du carrément notaire. Attention, il faut bien prendre ça en compte. Et ce qui fait que ça m'a permis de pas mal réduire mon imposition sur la plus-value. Alors, euh, il faut que ces travaux, que ces dépenses soient supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise. Ça, c'est fondamental. Alors, par rapport euh, à l'entreprise, il se soit euh, travaux, fourniture et pause. Et si tu fournis le matériel, et que c'est l'entreprise qui l'installe, eh bien, tu pourras déduire la main-d'œuvre, la facture de l'entreprise, mais pas la facture des matériaux. Avant, on pouvait et eh maintenant, on ne peut plus. Ça sera uniquement la facture des prestations euh, qui sont faites par l'entreprise et des matériaux qui sont fournis par l'entreprise. Donc, euh, tu as tout intérêt à faire de la fourniture et pause, euh, sinon tu ne pourras pas le déduire. Alors, euh, pour ça, il faut que ces charges, euh, ces dépenses soient supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition. Donc, en l'occurrence, puisque tu viens d'acheter, c'est ton cas. Euh, Lorsqu'elles n'ont pas été prises en compte par la détermination de l'impôt sur le revenu. De l'impôt sur le revenu. De l'impôt sur le revenu. Alors, ça, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que si tu as utilisé tes travaux pour avoir... Des avantages fiscaux, ou pour avoir des aides, et bien à ce moment-là, toutes les factures euh, qui ont été amorties ou qui ont été soumises pour avoir des aides, et bien tu ne peux pas les intégrer dedans. Mais il y a une petite astuce par rapport à ça. Et euh, autre point, c'est qu'il ne faut pas qu'elles représentent une charge locative. Bah oui, si c'est ton locataire qui a payé, bah tu ne peux pas les déduire. C'est un petit peu logique aussi. Alors par rapport. Euh, à la détermination de l'impôt sur le revenu ça c'est quelque chose qui est important euh, c'est à dire qu'en gros si tu as un appartement et que tu as dit bah tiens j'ai fait des travaux dedans et euh, bah, par rapport à ces travaux j'ai fait de l'avantage fiscal j'ai réduit ma fiscalité sur mes revenus locatifs et eh bien tes factures tu ne peux plus les déduire quand tu fais euh, ton achat revente sauf dans un cas si tu as le statut de loueur meublé professionnel à ce moment là tu peux les réintégrer et là tu vas me dire mais c'est bizarre quoi puisque la plupart des gens font de la location meublée euh, comment ça se fait qu'on peut les réintégrer. Alors, j'ai noté ça parce que c'est une petite astuce euh, une petite astuce comptable et fiscale, c'est que quand tu es en location meublée non professionnelle, tu as une réduction fiscale sur tes revenus des bénéfices industriels et commerciaux. Donc ça c'est apparenté à hein, un résultat comptable et fiscal des sociétés puisque ce sont des bénéfices industriels et commerciaux. Mais quand tu revends ton bien, eh bien tu as l'imposition des particuliers. Et donc c'est le régime des particuliers qui s'applique. Et donc l'administration fiscale ne tient pas compte de tes déclarations fiscales, des bénéfices industriels et commerciaux, puisque c'est deux fiscalités différentes. Et c'est pour ça que quand tu as un statut LMNP, tu vas pouvoir réintégrer tes déductions. Euh, dans ton imposition. Et là, c'est important ça, il faut vraiment que tu en parles à ton notaire parce que le notaire ne sait pas forcément que euh, tu as un statut LMNP, donc euh, en statut LMNP, en plus, bah, généralement, tu as un comptable, donc il faut que tu aies des éléments comptables euh, qui justifient que tu es bien en lmnp il faut que tu aies toutes tes factures mais c'est important de le dire à ton notaire euh, sans quoi s'il ne sait pas que tu as le statut lmnp et eh bien toutes les factures qui ont déjà été amorties, et eh bien il va te les déduire et ça sera vraiment désavantageux pour toi voilà alors petit point important sur les travaux euh, par rapport à ce statut lmnp il faut que les travaux aient été faits avant que ton bien euh, soit déclaré euh, avec des revenus BIC c'est à dire qu'il faut que tu aies acheté ton bien et fait tes travaux en tant que particulier ensuite tu as déclaré ton bien en location meublée non professionnelle donc à partir de ce moment là tu as euh, eh bien tes exonérations qui vont être faites et ensuite quand tu reviens pour vendre tu retrouves ton statut de particulier et là tu auras les exonérations des travaux que tu as fait en tant que particulier même si entre temps ils sont passés par la case des fiscalisations ça c'est une petite astuce comptable fiscale mais ça ça vaut du lot alors si tu veux en savoir plus sur la fiscalité, justement, de la plus-value, eh bien, j'ai un cadeau pour toi. Je t'ai préparé une petite vidéo complémentaire, une vidéo privée qui accède ici. Tu auras juste à me laisser ton adresse mail pour obtenir le lien et tu auras cette astuce pour réduire ton impôt sur la plus-value. Alors, tu cliques ici et on se retrouve tout de suite si tu cliques.